Bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va changer un petit peu de décor, hein, vous l'avez vu, peut-être d'ailleurs que chez vous aussi il fait super froid On profite un petit peu de la nature et du calme surtout pour se ressourcer vous Voyez un jour quand vous passez un examen, si vraiment vous êtes un petit peu tendu, je vous invite vraiment à faire ça Voilà, on écoute le silence, la beauté de la nature Voilà là tout seul, je ne sais pas si ça vous arrive parfois de vous évader un petit peu, ça peut être dans le sport la musique, la nature, bref faites ce que vous voulez mais surtout pensez quand vous êtes stressé, on appelle ça une technique d'ancrage, à ce moment là que je vais venir copier coller quand je vais être un petit peu trop stressé donc aujourd'hui pour revenir au sujet de la vidéo 10 conseils pour échouer au code de la route, et bien entendu vous n'êtes pas stupide, je vais vous demander de faire totalement l'inverse évidemment, parce qu'en fait j'ai tendance à dire parfois à mes élèves, tiens un jour je vais faire une une vidéo finalement sur comment échouer parce que quand on dit aux gens ben, comment l'avoir finalement ils n'écoutent pas toujours donc je me dis si je vous dis comment échouer ben, peut-être qu'en fait vous allez savoir aussi comment réussir on y va les gens alors le premier conseil que je peux vous donner qui est évidemment très mauvais puisqu'il faut faire l'inverse hein, ça va être de répondre trop vite donc voyez on va passer du numéro 10 au numéro 1 en sachant que évidemment le top 3 ça sera les trois pires conseils pour échouer sous-entendant par là aussi les trois meilleures astuces, si j'inverse, ben pour l'avoir. Vous avez peut-être déjà fait des séries de codes, des examens blancs, vous êtes peut-être en auto-école ou à la maison en train de travailler tout seul, bref, vous le savez, quand vous répondez trop vite et que vous faites, admettons, six fautes, ou même sept parfois, ben vous savez pertinemment, quand vous faites la correction ou que vous l'écoutez, que dans ces six ou sept fautes, il y avait forcément à un moment donné une ou deux bonnes réponses que vous aviez au fond de vous. Le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe, on a tendance à avoir 25 secondes pour répondre et au final on lit et tout de suite on valide c'est plutôt une très mauvaise technique, en tout cas malheureusement c'est celle en numéro 10 qui vous permettra déjà d'échouer à cet examen le conseil numéro 9, il y ressemble un petit peu finalement parce qu'il est étroitement lié à ça c'est de ne pas tout à fait lire tous les mots de l'énoncé de la question alors ça, ça fait un petit peu flipper on est ici dans une forêt où il y a pas mal de chasseurs alors j'espère d'ailleurs qu'il n'y en a pas en ce moment, ça fait flipper Bref revenons au code Quand vous avez justement une question avec deux ou quatre réponses par exemple Vous avez chaque mot qui compte à chaque fois dans cette question là Parce que vous le savez hein, sans doute Vous avez commencé peut-être à avoir un petit peu d'expérience là-dessus Vous avez des mots comme obligatoirement, immédiatement Qui parfois peuvent être un piège mais pas toujours Le truc c'est que attention surtout à bien lire l'énoncé de la question Ensuite les deux ou les quatre réponses Et ensuite par exemple venir relire l'énoncé de la question les réponses et cette fois-ci valider votre réponse. Pourquoi je vous dis ça C'est que bien souvent vous lisez la question, les réponses, boum vous validez et finalement vous vous dites à la correction ah oui mais il y avait ce mot là et ce mot là finalement changeait exactement toutes les réponses. Donc neuvième conseil, évidemment ne lisez pas tous les mots puisque ça sert strictement à rien. Évidemment je rigole et faites tout à fait l'inverse. Chaque mot peut avoir son importance et des fois il y a des pièges mais pas toujours. Si je suis sur un feu vert et qu'on me demande si je passe, bah, évidemment je regarde qu'il n'y a pas de piège, je ralentis peut-être un petit peu au cas où le feu changerait de couleur et puis pourquoi pas, évidemment je vais valider la réponse A qui serait certainement oui en huitième conseil parfaitement stupide je vais vous annoncer de passer trop vite alors évidemment, il y a un juste milieu à avoir, c'est-à-dire que chacun son rythme, chacun son, sa progression. Vous savez, c'est un petit peu pareil avec les heures de conduite. Il y en a en 5 heures, ils peuvent déjà avoir un certain niveau, par exemple un niveau permis ou du moins très proche. Et puis il y a des gens, par exemple, à qui il va falloir 30, 40, 50 heures pour commencer cette fois-ci à se rapprocher du niveau demandé le jour de l'examen. Tout ça pour vous dire que si vous passez l'examen parce que votre voisin ou votre cousin passe l'examen ce jour-là, vous n'aurez peut-être pas le même niveau que lui. Il sera peut-être meilleur, il sera peut-être moins bon d'ailleurs, peu importe. En tout cas, si vous passez trop vite, vous augmentez vos chances évidemment de le louper je vais vous donner un conseil que je donne à mes propres élèves honnêtement l'examen c'est pas qu'il est plus facile souvent ce qui se passe c'est que votre entraînement doit être plus dur et vu qu'il va être plus dur l'examen peut paraître un tout petit peu plus facile vous savez si demain vous rentrez par exemple je sais pas moi dans un, une école de gendarmerie et que vous avez admettons 20 tractions à faire si vous vous entraînez tous les matins à en faire 50 ben évidemment vous allez vous dire ouais les tests étaient faciles mais si vous en faites que 10 et qu'on attend de vous d'en faire 20 évidemment vous risquez peut-être de de ne pas l'avoir cet examen là finalement c'est un petit peu la même méthode c'est à dire qu'en dessous de 8 fautes moi je vous conseille de commencer à réfléchir à une date d'examen parce que si votre travail est tout à fait correct vous pouvez à ce moment là prétendre passer bientôt l'examen du code de la route conseil numéro 7 je vous invite à changer au dernier moment les réponses à votre question. Je me suis aperçu en interrogeant un petit peu mes élèves que parfois, ben, ils avaient une certaine intuition et ils répondaient admettons A et C. Et au dernier moment... Baf, ils changeaient en mettant baissé et ils validaient. En fait, c'est dommage parce que finalement, après, ils se rendent compte que ce qu'ils avaient pensé à la base était bon et ils ont validé en fait des mauvaises réponses. Alors honnêtement, vous avez travaillé pendant des semaines, peut-être des mois, peut-être des années d'ailleurs, peu importe. Vous avez créé des automatismes et surtout, vous avez des connaissances. Faites en sorte de faire confiance à votre instinct parce que au fond de vous, là où les bonnes réponses, vous les connaissez. Donc faites-vous confiance et ne changez pas évidemment. Au dernier moment, j'ai failli glisser les bonnes réponses que vous aviez mis parce que souvent ce sont les bonnes. Conseil numéro 6 pour échouer à l'examen du code de la route, je vous conseille de penser à toutes les questions qui viennent de s'écouler avant et qui bien sûr vous ne pourrez absolument pas changer là où les réponses imaginons que vous êtes à la question numéro 28 et que vous pensez à la question numéro 26 mais aussi à la question 24 ben, en fait vous n'êtes plus dans l'instant présent, vous créez du stress et surtout malheureusement, ben, comme je dis, vous n'êtes pas des Avengers et moi non plus, On pas revenir en arrière donc du coup ça servira à rien au contraire vous avez le droit je vous le rappelle de faire des mauvaises réponses mais pas plus de 5 évidemment, donc 5, en travaillant quand même régulièrement, ça reste plutôt correct comme base d'erreur de, comme marge en fait, hein. donc surtout faites-vous confiance, ne pensez plus à ce qui s'est passé avant, parce que de toute façon vous ne pouvez plus revenir en arrière alors évidemment, ne pensez pas aux questions qui se sont écoulées avant. Conseil numéro 5, et là vous allez vous dire, ouais mais pour toi c'est facile, ben non, en fait ça n'a pas toujours été très facile, parce que si je dévoile un petit peu ma vie privée, je le dis à mes élèves et parfois ils en rigolent, ben la première série de codes de la route que j'ai fait j'ai fait 25 mauvaises réponses Oui, oui, oui, vous entendez bien 25 mauvaises réponses Et j'ai d'ailleurs dit à mon père Finalement, je crois que le code de la route N'est absolument pas fait pour moi Je sais même pas d'ailleurs pourquoi je suis là Et là, évidemment, il s'est bien mis à rire hein. Tout ça pour vous dire qu'au final, évitez de vous mettre trop la pression. Qu'on ait un petit peu la pression parce qu'on a envie de réussir, évidemment c'est tout à fait normal. On a envie d'être fier de soi, on a envie de ne pas décevoir par exemple nos amis, nos parents. Bref, on a envie de réussir. Mais est-ce que la pression doit prendre le dessus Est-ce que quand je me présente à l'examen du code de la route, j'ai vraiment besoin d'avoir les mains qui tremblent Vous savez, ce qui se passe entre le code et le permis, c'est que le code, même si vous n'avez aucune bonne réponse qui évidemment n'est pas possible, euh, vous n'allez pas avoir quelqu'un à côté de vous comme au permis qui le voit tout de suite donc finalement c'est un examen qui vous est propre à chacun c'est un petit peu comme au bac finalement je suis en train d'écrire même si je suis à côté de la plaque, que je comprends même pas l'intitulé du problème finalement ben, je suis seul face à moi-même et personne n'est au courant donc évitez de vous mettre trop la pression parce que même si évidemment vous échouez eh ben, vous allez quand même retravailler derrière et puis le repasser à un moment donné Conseil numéro 4, c'est de ne pas travailler suffisamment. Alors moi, je suis peut-être un petit peu sévère, mais en tout cas, j'ai quand même une certaine rigueur avec moi-même, donc je l'ai aussi avec mes élèves, évidemment. C'est que, pour moi, si vous ne faites pas deux à trois séries, si vous ne lisez pas, par exemple, une à deux pages du Code de la route par jour, bah, excusez-moi, mais vous ne travaillez pas. Pour moi, le travail, c'est absolument pas ça. Si je travaille, c'est avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup aussi de régularité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parfois, qui passent et qui m'avouent... alors. Y a pas de jugement à voir, euh, que la première fois qu'ils sont passés, ben, ils y ont été mais ils n'avaient pas vraiment travaillé beaucoup et ils se sont dit bah ben, pourquoi pas euh, pareil je vais l'avoir, voilà si lui il l'a ben, pareil moi aussi je vais l'avoir alors qu'en fait non, vous risquez surtout de perdre du temps et donc de l'argent évidemment donc le but c'est vraiment d'essayer de travailler suffisamment, en tout cas tout simplement de faire de son mieux comme je le dis en conduite, au code, faites de votre mieux, si vous l'avez pas finalement vous diminuez considérablement vos regrets c'est à dire que si j'ai tout donné mais que je l'ai pas, bah tant pis, la prochaine fois, je travaillerai peut-être différemment, mais au moins, je me suis donné les moyens de réussir. On rentre maintenant dans le top 3, et là, ça devrait vous plaire. Mauvais conseil numéro 3, c'est ne soyez pas régulier, Ça ne sert à rien. Et oui, ça sert à rien de travailler régulièrement. Moi, je connais quelqu'un, vous savez, le code, il l'a eu et en fait, c'était un coup de chance. Et puis, de toute façon, il est tombé sur une série qui était facile. Je blague, évidemment. Travailler régulièrement, ça veut dire que, bah, pourquoi pas se dire, tiens, ce mois-ci, je vais passer le 28, mais en tout cas, je vais essayer de travailler en faisant ce qu'on vient de dire, 3 séries par jour, en lisant minimum 5 pages du code de la route par jour, peut-être en me réunissant aussi avec mon meilleur ami qui lui aussi est inscrit au code de la route peut-être aussi que je vais prendre une feuille en papier et derrière me marquer les meilleurs conseils ou les thèmes sur lesquels j'ai le plus de mal vous savez si aujourd'hui j'ai du mal par exemple avec le stationnement ben peut-être que je vais me faire un format A4 très simplifié avec mon vocabulaire, avec mes méthodes avec un ou deux exercices où je vais tout simplement marquer dessus l'essentiel de ce thème là et d'ailleurs j'en profite pour faire ma propre publicité, j'ai créé il y a quelques mois ma propre formation sur le code de la route qui s'appelle le sprint sprint est un accélérateur de formation c'est à dire que dessus je vous mets tous mes conseils toutes mes astuces, toutes mes recettes pour augmenter considérablement vos chances d'obtenir le code de la route. Ces conseils-là ont aidé vraiment beaucoup de personnes là, mes propres élèves en particulier. Et sur cette plateforme, vous avez en fait tout le code de la route où là, moi-même, j'ai créé mes propres supports avec des questions que vous pouvez rencontrer le jour de l'examen, avec mes méthodologies, avec mes exercices, avec un vocabulaire aussi simplifié n'hésitez pas je vous laisse le lien dans la description si vous désirez voir la bande-annonce ou alors le lien que vous pouvez retrouver justement juste là-haut si vous n'avez pas encore l'examen du code allez-y ça peut honnêtement valoir le coup le conseil numéro 2 c'est tout simplement de ne faire que des séries alors évidemment on connaît tous des gens ils l'ont eu ils n'ont jamais ouvert le bouquin du code de la route il n'y a pas de problème ces histoires là on les connaît par cœur. peut-être que ces gens là ont finalement eu le code de la route mais finalement Combien de temps ont-ils passé chez eux à travailler ou dans des salles de code en auto-école en gros je vous dis ça tout simplement pour vous dire que ils ont fini par l'avoir mais ils ont certainement eu à l'usure et certainement pas du premier coup faire des séries ça peut être bien mais finalement quelque part c'est un petit peu s'acharner sur quelque chose sans avoir vraiment les fondamentaux c'est à dire que aujourd'hui je vous rappelle que selon moi le code de la route c'est vraiment la chape de votre maison par dessus on va venir évidemment rajouter le reste par exemple la maîtrise du véhicule plus tard et tout ce qui va avec mais ça ne servira à rien de savoir par exemple maîtriser une voiture si à la base vous ne savez pas derrière reconnaître une priorité à droite en réalité si vous avez beaucoup de connaissances vous allez aussi réduire considérablement plus tard vos heures de conduite parce que finalement si vous devez conduire et en même temps faire du code vous allez perdre du temps et encore une fois dans les auto-écoles bah le temps c'est de l'argent donc, faire que des séries de codes, ça va pas servir à grand-chose si ce n'est à passer beaucoup de temps dans des salles ou tout seul. Quelque part, finalement, c'est un petit peu ne pas savoir faire la différence entre la persévérance et l'acharnement. L'acharnement, c'est tout simplement faire quelque chose Échouer et derrière faire exactement la même chose une nouvelle fois Je fais quelque chose qui ne fonctionne pas Mais je continue encore à faire une fois la même chose Ça sert à rien, on perd du temps, on perd beaucoup d'énergie aussi La persévérance c'est vraiment différent Aujourd'hui j'essaye quelque chose Si je réussis, bah, tant mieux pour moi, je suis très content Et si jamais j'échoue, bah, c'est pas grave Mais derrière, je vais essayer de changer peut-être de méthode de travail Pour cette fois-ci réussir Vous voyez, il y a une réelle différence vraiment entre les deux hein donc faire que des séries c'est bien mais ce n'est pas suffisant et puis enfin conseil numéro 1 qui pour moi est le plus important pour ceux qui me connaissent plutôt bien et qui sont abonnés à la chaîne depuis quelques temps vous le savez hein. d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez vous abonner à la chaîne n'hésitez pas ça fait toujours plaisir et puis en même temps activez aussi la petite clochette de notification ça vous permettra de savoir aussi quand c'est que je fais des lives et quand c'est surtout que je sors une nouvelle vidéo pour ne pas en perdre une miette donc le conseil le plus mauvais que je peux vous offrir aujourd'hui c'est de ne pas connaître du tout les règles alors les règles c'est pour moi le plus important parce que finalement si je vous change un mot, si je vous change une couleur dans une question, ben les règles finalement restent les mêmes depuis presque plus de 50 ans. Alors oui on va changer certaines choses mais finalement très peu au code de la route. Comment prendre un giratoire dans les années 2000 ou dans les années 70 C'était finalement exactement la même chose. En termes de placement, en termes de contrôle et en termes de clignotant, ça n'a strictement pas changé. Ce qu'il y a, c'est qu'encore une fois, si vous les connaissez parfaitement, du moins si vous connaissez au moins 90% des règles du code de la route, ben derrière, vous ne pourrez plus vous jamais vous tromper, c'est impossible. Vous voyez quelque chose d'assez simple qui arrive régulièrement. Un feu, par exemple, tricolore qui tombe en panne, ben 90% du temps, c'est la panique. Les gens ne savent plus quoi faire, ça klaxonne, ça pinaille, ça freine, ça ralentit pour rien, ça s'engage alors que ça n'avait pas le droit, ça s'insulte, bref, vous connaissez l'histoire, alors que finalement si chacun augmentait un petit peu plus ses connaissances ben forcément derrière il y aurait moins d'accidents moins de tués, moins de blessés, bref vous m'avez compris, j'insiste bien sur le fait que si vous connaissez bien aujourd'hui vos règles derrière vous augmentez considérablement vos chances de vous sortir rapidement aussi de l'auto-école et certainement d'avoir le code et plus tard le permis de conduire du premier coup voilà les gens, vidéo maintenant terminée. Ça m'a fait plaisir de discuter un petit peu avec vous, de me confier dans cette immense et magnifique forêt où j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde, à part plein d'animaux évidemment. On se revoit bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si ces conseils vous ont apporté quelque chose. A plus les gens